Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau clipshot. Aujourd'hui, au programme, du vrai bon clip de Spartan, mon gars. Si vous êtes prêts, on y va. Mais accrochez-vous. Tivin Damsel ouvre le bal. Lui, c'est le genre de mec sous caféine en non-stop. Il a du mal à se canaliser et on préfère l'avoir dans notre équipe plutôt qu'en face de nous. Oh. Ouais, il me fait un petit peu penser à ce genre de gars. Certains diront que c'est un fou incontrôlable, d'autres diront que c'est un ninja exceptionnel. Vous ne me croyez pas Moi, je serais vous, je ferais gaffe si je le croise in-game. A vos risques et périls. Et si vous cherchez le dos du mec, euh, ça a tomber, il est en miette. Allez, pour le fun, on se fait un petit ralenti sur ce magnifique tsunami. A présent, pour ce second clip sur Halo 5, je vous propose de voir It's So Frosty et son talent naturel pour le magnob. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, une telle agilité, c'est la définition même du Spartan. Il a besoin de rien de plus que l'arme la plus petite de l'arsenal de l'UNSC pour taper le multifrag comme on aime en voir, et encore plus en faire. Et au-delà de ça, même faire l'extermination. Allez, un petit coup de ralenti pour le plaisir des yeux, et de voir ses têtes se faire si joliment pénétrer. Personnellement, j'aime quand les clipshots contiennent beaucoup de clips divers et variés. Rally, lui, nous offre, alors contrairement à son nom, hein, où on pourrait penser quelque chose de dynamique et tout, lui c'est beaucoup plus calme, il tourne sur la map, il fait le tour du proprio, il est armé d'un sniper et il veut certainement pas le perdre. Ça, c'est mon interprétation sur ce que je vois. Alors, c'est pas pour autant une raison pour lui d'aller camper dans un coin non plus, il cherche patiemment ses ennemis jusqu'à tomber sur eux. Et là, toujours aussi calme. C'est dingue ça, regardez-moi ce feeling, le mec a à peine le temps de passer la tête, genre coucou, que BAM, le destin l'a rattrapé, fatalité, c'est mort, c'est... voilà, voilà. Et pour nous, ça fait un joli clip. Allez, je vous propose un petit retour en arrière niveau jeu avec Panther Agoniste sur Halo Reach. Lui aussi a une lourde tâche aujourd'hui, celle de nous prouver en quelques secondes à peine qu'on peut enchaîner les médailles le plus simplement possible, même en BTB, juste avec un DMR et un jetpack. C'est propre, c'est pro et ça fonctionne. J'adore la fluidité du DMR, quel que soit le jeu sur lequel on joue. Terminons avec le cocu, Flexus. Oui, j'ai bien dit cocu et vous allez comprendre. Flexus est sur Halo 3 et se retrouve armé d'un sniper avec son nombre maximum de munitions. A sa place, j'aurais déjà gaspillé la moitié de mon chargeur sur chaque bout de tête ennemi. Et bien sûr, je les aurais tous ratés. Mais lui, il a un truc en plus que je n'ai pas. Vous avez deviné La chance oui, vous n'avez pas rêvé, une balle, de mort. what else, comme dirait l'autre. Merci à tous d'avoir suivi ce clipshot, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, vous connaissez les mots de la fin, viva l'eau